Je m'appelle Pascal Obolo, je suis originaire du Cameroun et je dirige une revue d'art qui s'appelle Africada, qui est une revue d'art sur l'art contemporain africain. Et je travaille aussi dans l'espace d'art qui s'appelle La Colonie, qui a été créé par l'artiste Kader Atia. Cet espace est un espace en fait d'émancipation, de, de décolonisation des savoirs, et aussi un espace de partage des savoirs et des connaissances, parce que face à l'urgence, il est important de se mutualiser, il est important d'essayer de, de voir comment on peut trouver en fait, des, euh, des réponses face euh, à la montée des extrêmes euh, dans les sociétés d'aujourd'hui. Et en plus, euh, j'enseigne hein, euh, l'art contemporain euh, africain et je vais euh, travailler sur un nouveau projet qui est au centre d'art, qui s'appelle Les Magasins, euh, et euh, m'occuper en fait de la formation euh, des nouveaux acteurs de l'art. Et ce qui est intéressant dans, le, dans, dans, dans ce projet qui a été mis en place depuis cinq ans par Béatrice Joss, euh, c'est de repenser les missions en fait, des centres d'art, euh, leurs fonctions. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, euh, la finalité d'un centre d'art ne, ne doit plus être que la monstration. Et donc, euh, quelque part, ça doit devenir aussi un espace de, de, de partage euh, des savoirs. Et donc, si euh, cette mission, c'est puis monstration à quoi ça sert de continuer à former des commissaires Donc peut-être aussi réfléchir à la manière dont on forme les acteurs du monde de l'art qui travaillent dans les, les centres d'art euh, en France euh, aujourd'hui. Et en fait, c'est toutes ces problématiques en fait, liées à, à la manière de, de, de, de produire euh, de, des nouvelles pratiques artistiques, de repenser en fait, des nouvelles façons de théoriser sur l'art, c'est ce qui, en fait, euh, ce qui moi m'intéresse et c'est ce qu'on essaie de travailler aussi, euh, aussi bien euh, à la colonie, mais euh, que, que moi je questionne, en, en tout cas dans la revue euh, Africada, qui a un espace aussi euh, de collaboratif ou euh, un espace curatorial qui invite euh, différents acteurs du monde de l'art euh, à produire du commun. Qu'est-ce que c'est que produire du commun aujourd'hui comment faire, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile. On nous parle partout du, du, du vivre ensemble, du produire du commun, mais dans la réalité, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en pratique. Et ce qui est intéressant dans l'espace de la colonie, qui est aussi pensé comme un laboratoire, c'est justement essayer de, de, de voir comment on peut effectivement produire du commun ensemble, où, euh, où on déconstruit en fait toutes ces toute formes aussi de, de ces rapports de, de dominants dominés, de décolonisateurs décolonisés, etc dans le sens où euh, quand par exemple, on organise des, des conférences, le public qui vient, c'est à dire qu'il n'y a pas de sachants, il n'y a pas de non sachant. On a tous un savoir. et l'idée c'est comment avec nos différentes formes de savoir, on essaye en fait de, de, de, on les partage, et on, du coup, on produit un, des nouveaux savoirs et on produit du commun. J'aime pas trop le terme de, de coopération, parce que ça, ça dépend de, de, de là où on l'exprime. Parce que, par exemple, dans les territoires du Sud, la coopération, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal, aux, en tout cas aux, aux habitants. Mais euh, si on reprend le terme de, de euh, comment sur le plan européen on, on peut repenser en fait euh, euh, la place de la culture euh, au centre de l'Europe. Et ce qui moi m'intéressait aussi euh, quand je suis en fait, venue en fait euh, au cours de ces de ces journées, c'est euh, que face à la montée en fait des extrêmes dans, euh, en Europe, comment euh, mutuellement on peut en fait essayer de trouver des solutions. Euh, parce que pour nous, je pense que la solution passe effectivement euh, en travaillant ensemble, euh, en tout cas euh, différents acteurs, espaces qui sont dans la même ligne éditoriale comme nous, qui sont des espaces de résistance, euh, des poches de résistance, euh, face justement euh, à cette urgence, comment euh, on peut réfléchir euh, d'une manière commune, de par nos différentes expériences dans chaque pays, pour essayer en fait justement de, de, de faire en sorte que euh, de retrouver en fait au centre la place du discours de, de pacification, euh, essayer de comprendre, essayer de questionner pourquoi aujourd'hui euh, aujourd c'est les discours des extrêmes qui euh, impactent l'individu. Pourquoi est-ce que c'est ces discours-là qui euh, deviennent mainstream sur le plan sociétal en Europe et pourquoi les discours de pacification deviennent inaudibles, sont inaudibles et pourquoi on n'arrive pas justement à faire entendre euh, cette manière de, de produire du commun, du vivre ensemble aujourd'hui sur le plan européen, surtout face à la question des migrants